Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Devriez-vous d'abord acheter votre résidence principale et dans un second temps faire un investissement locatif ou devriez-vous à l'inverse faire d'abord un investissement locatif et dans un second temps acheter votre résidence principale C'est la question que beaucoup de gens se posent et à laquelle on va tenter de répondre avec, comme souvent, pour illustrer mon propos, une visite d'appartement. Un appartement qui a été acheté par Guillaume. Bonjour à toi Guillaume, qui est un cadre qui vit en région lyonnaise et qui donc euh, bah, fait pour le coup un nouvel investissement locatif. Ce n'est pas son premier. Et donc pourquoi je vous parle, de cette question Eh bien déjà c'est une question qui concerne tout le monde, comme on a pu le voir dans une vidéo précédente que vous décidiez, enfin, tout le monde est concerné par sa résidence principale et tout le monde est intéressé à l'investissement et l'immobilier et le placement préféré des Français. Donc, on est tous concernés ou intéressés par ce sujet. Et, le, et pourquoi c'est important C'est que le, le drame, si, si vous vous posez cette question en boucle, bah déjà, elle va vous prendre de la bande passante et vous n'allez pas avoir la réponse. Et, et, et surtout, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que du coup, vous n'allez rien faire. Vous n'allez peut-être ni acheter votre résidence principale dont vous êtes locataire, et vous n'allez pas non plus investir dans l'immobilier puisque vous n'êtes pas sûr que c'est un bon choix. Donc ben là, pour le coup, vous êtes, vous, on ne fait rien. Et, et, et pourquoi c'est dommage ben, C'est parce que tant, tant que vous n'avez rien fait dans l'immobilier, le, le temps joue à votre défaveur. Et à partir du moment où vous avez acheté, investi, ben là, le temps joue à votre faveur parce que vous, vous allez vous enrichir, notamment si vous êtes sur un marché euh, haussier. Et, et, et la question, cette question-là, dans quel ordre je dois faire elle en appelle une deuxième, c'est-à-dire si vous devez investir dans un premier ou dans un second temps, dans quoi j'investis C'est-à-dire est-ce que euh, j'ai une imposition douloureuse, donc est-ce que je dois investir dans du neuf pour défiscaliser Et si oui, où ou, Parce qu'il faut être très sélectif avec le, le neuf, plus qu'avec l'ancien peut-être. Ou, ou si ce n'est pas un sujet pour moi l'imposition, je veux juste me constituer un patrimoine, bah, qu est-ce voilà, est que je fais dans de l'immobilier ancien, euh, à rénover, co co comment je fais, euh, co comment j'évite les erreurs Bref, ça, ça, en, ça en engendre une autre de questions qui est aussi pas simple à répondre. Donc à, à cette réponse, en fait, en fait, à cette question, je veux dire, il y a, il y a des choses à prendre en compte de manière euh, factuelle et il y a d'autres choses qui sont liées à votre situation. Et la réponse va être, comme souvent, ça dépend. La, les, les choses à prendre en considération, déjà, au niveau purement factuel et chiffré, c'est à partir du moment où vous achetez un appartement, euh, que ce soit, un, bah, par exemple, un appartement à 200 000 euros, vous allez payer... 7,5% de ce qu'on appelle les frais de notaire, les frais de mutation. 7,5% dans un appartement à 200 000 euros, vous êtes déjà à 15 000 euros de, dire, de perte sèche. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous ne récupérerez jamais, même si vous revendez. Alors, si vous revendez, il faut que la, la, la hausse du marché ait fait 8%. Pour, juste pour récupérer votre argent, pas pour vous enrichir. Donc ça, déjà, c'est un, un, un, un élément factuel. Calculez l'appartement que vous visez, que ce soit pour investir ou pour, ou pour résider. Et vous allez déjà voir, juste avec ces 7,5%, 15 000 euros dans mon exemple, ça représente aussi X mois de loyer. Donc ça, c'est des choses factuelles. Autre chose factuelle, c'est si vous êtes propriétaire d'un bien, que ce soit votre résidence ou un investissement, vous allez payer... 100% de taxes foncières, chose qui n'arrive pas si vous êtes locataire. 100% des charges de copropriété dans un appartement, alors que vous payez que les deux tiers ou les trois quarts si vous êtes locataire. Et vous allez payer, bah, vous allez aussi vouloir rénover si vous êtes dans un appartement que vous que vous choisissez. Vous allez vouloir, comme ici, bah voilà, meubler avec goût, décorer, rafraîchir, peindre. Donc ça va être aussi un budget à prévoir en plus euh, dans votre budget. Donc c'est, donc tous ces éléments, ils sont ils sont à prendre en compte, ils sont factuels, ils peuvent aider à la réflexion. Et ensuite, les, les autres éléments de réponse, ou plus ou plus, les questions à vous poser, c'est votre situation personnelle. Si vous êtes sûr que dans les 5 ans, vous, vous allez changer de situation, ça peut être géographique, professionnel ou personnel, euh, autant rester le locataire de votre résidence principale. Si à, à moyen terme, vous êtes sûr que ça va changer, ou vous, si vous faites que, en sorte que ça change, il vaut mieux rester le locataire. Bah, déjà parce qu'il y a les frais de notaire qui vont rentrer en compte, et puis parce que, la, la, la détention d'une résidence principale, elle est, il faut que ce soit sur le long terme. Et autre paramètre important, c'est le marché sur, laquelle, sur lequel vous voulez évoluer. Si vous voulez acheter, si vous êtes sur un marché tendu comme une des 20 plus grandes villes de France, là, ça peut être pertinent d'acheter, puisque vous avez, il y a de fortes chances que vous revendiez avec une, une plus-value. Et une des dernières niches fiscales en France, c'est l'exonération de plus-value sur la, sur la résidence principale uniquement, donc là, c'est une façon à la fois de se loger de manière pertinente et aussi de, de, de revendre avec plus-value. Même si le but d'une un, résidence principale, ce n'est pas de s'enrichir se, de, de forcément, mais vous allez au moins maximiser les chances d'avoir fait un bon choix. Voilà. Donc Moralité, Posez-vous la question. Est quel est votre projet de vie Est-ce que vous pensez que ça va changer Est-ce que vous souhaitez changer Donc c'est peut-être ça qui vous freine à acheter. Ou est-ce que vous voulez au contraire vous, vous ancrer et là, viser un appartement assez grand pour accueillir peut-être les changements de projet de vie. Euh, ou si vous voulez justement investir euh, prioritairement. Et encore une fois, bah, bah, vous avez l'immobilier neuf pour défiscaliser si vous êtes... Euh, imposé de manière un peu forte et vous avez l'ancien à rénover comme c'est le cas ici en meublant pour le statut à l'MNP et ne pas payer d'impôt supplémentaire sur les nouveaux loyers que vous encaissez. Voilà quelques, quelques éléments de réponse à cette question qui est, qui, est, qui est constante, que tout le monde se pose, que tout le monde devrait se poser en tout cas et à, la, et à laquelle ce n'est pas facile de répondre mais juste bah, il faut à un moment euh, faire quelque chose, se faire conseiller, même s'il n'y a pas de spécialiste, même le notaire, même un, un banquier, c est, c est, en fait c'est vous qui avez la réponse d'où l'importance de vous poser les bonnes questions. Et si vous souhaitez investir par la suite, ben là vous pouvez vous faire conseiller, il y a des spécialistes pour ça, des très bons chasseurs d'appartements et des professionnels pour l'investissement locatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les autres appartements qui vont, qui vont arriver comme, comme ceux-ci. Et puis si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez ben, pas à les poser dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre ou d'apporter des questions qui vont alimenter la réflexion. A très bientôt dans les prochaines vidéos.